Tadam Salut à toi, seigneur des Guerres et Duchesse de des batailles Ici, Madame Tourobe de Pilo Bunker pour te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à toi et à tes proches et te dire que j'ai hâte de te retrouver pour de nouveaux tournois créatifs, wargame et surtout autour du bar. Ciao les seigneurs et Duchesse de des guerres Salut à toi, seigneur de guerre, c'est Dletch. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère qu'on se reverra très vite en 2021. A plus Salut à toi, Seigneur de Guerre. C'est Avif sur Creative Wargame et aujourd'hui je vais te parler d'une unité dont tu n'as jamais entendu parler, ce sont les Dish Mais je comprends pas, Tourop il a dit que tu devais dire Joyeux Noël. Tourop il a maintenant un d'écran. De toute façon c'est c'est Joyeux Noël. Salut les Seigneurs de Guerre, c'est L'exode. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite en 2021 dès que vous aurez déballé tous les cadeaux pour de nouveaux projets ludiques. Salut à toi, seigneur de guerre. Ici, c'est LOL, et je voulais vous souhaiter à tous de super fêtes de fin d'année et très belle année 2021 en espérant qu'elle soit pleine de petits pitous, de rapports de bataille et surtout de tournois en présence. Voilà, bonne fête à tous Salut à toi sœur de Guerre, c'est Ringo, je te souhaite euh, tous mes voeux et euh, j'espère que cette année il va y avoir plein de figurines sous le sapin et qu'on va pouvoir tous se foutre euh, sous la tronche euh, dans la joie et la bonne humeur rapidement autour d'une table de jeu. A bientôt Salut les Seigneurs de Guerre, c'est Chris de Crankware Game. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une belle fin d'année, vous présenter mes meilleurs voeux pour 2021 en espérant qu'on se voit tous autour d'une table euh, très rapidement. Allez, ciao les gars Salut à toi Seigneur seigneurs de guerre, c'est Alex MyScénari, je te souhaite une très bonne année 2021, le meilleur vœu pour toi et tes proches, je pense que l'année 2021 va juste être folle par rapport à ce qui s'est passé en 2020, donc euh, garde le cap. Salut les seigneurs de guerre, c'est Charlie, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, montez des figurines, peignez, agrandissez vos armées, et nous on se retrouve l'année prochaine pour plein de bonnes choses. Allez, à plus Salut à toi seigneur de guerre, c'est Alex de Tabletopnet. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et une excellente année 2021 avec des pinceaux plus gros pour peindre plus vite. Bisous Salut, salut Darian, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et j'ai hâte qu'on se retrouve en 2021 pour faire la bagarre. Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue dans la voiture de euh, Ben bah, Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que l'année qui s'annonce sera meilleure en termes de hobby que celle que l'on vient de vivre. Euh, J'espère aussi que Creative Wargame va continuer sur cette belle lancée. En tout cas, moi, je continuerai à soutenir parce que j'adhère à fond. Et euh, bah, voilà, bah, écoutez, euh, bonne fête de fin d'année à tous, et puis à bientôt, à plus Salut, seigneur de guerre, c'est Père Castor. Alors ce petit message pour vous dire que tous les semi-croustillants se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Normalement, 2021 devrait être moins pourri que 2020. En tout cas, on a bien envie d'y croire. Alors, préparez vos dés, lisez bien votre fluff, et accrochez-vous à votre slip, parce que nous, on sera prêts. Très vite. Salut à vous les seigneurs de guerre. Euh, je me joins à l'ensemble de l'équipe de Creative Wargame pour vous souhaiter des très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez être couverts de cadeaux hobby, euh, des figurines à plus savoir qu'en faire. Mais surtout n'oubliez pas de les peindre parce qu'on va se retrouver très vite sur le champ de bataille. Ciao Salut à toi, Seigneur de Guerre, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et une année 2021, bien sûr, formidable, pleine de jeux, pleine de wargames. Je te souhaite, bien sûr, des 5 et des 6, et des stats formidables pour toutes tes parties. Jouez, jouez, jouez, euh, du fluff, du fluff, du fluff. Allez, ciao les Seigneurs de Guerre Salut à toi, Seigneur de Guerre, c'est tout Europe. et tu es sur Creative Wargame. Alors déjà, je voulais remercier la famille et les amis qui vous ont partagé leurs vœux sur cette vidéo-là. Euh, comme vous le voyez, ils ont... Euh, pris le temps de vous envoyer un maximum d'ondes positives et puis euh, de vous partager ça sur, euh, sur la chaîne. Donc euh, c'est un grand plaisir et puis euh, avant tout Creative War Games c'est aussi ça, c'est une grande famille, c'est des amis, c'est du partage, euh, c'est une passion commune mais euh, ça va bien au-delà de, de la frontière d'une table de jeu et, euh, et donc voilà, je voulais, je voulais le mettre en lumière et remercier infiniment euh, euh, tous les amis euh, qui ont partagé leurs vœux sur, sur cette vidéo-là. Évidemment, je voulais aussi vous remercier à vous tous qui nous suivez. Euh, Creative Wargame euh, a dépassé les 12 300 abonnés. On est à plus d'un million cinq 500 mille vues avec tous nos contenus euh, en l'espace de deux ans et demi. C'est euh, une aventure de dingue. C'est incroyable euh, ce qui se passe avec, euh, avec ce média-là. Et, euh, et tout ça, c'est grâce à vous, évidemment, qui nous suivez, qui nous regardez, qui nous soutenez. Et pour cela, je pense que ben, vous méritez... Euh, tous mes remerciements et toute ma reconnaissance parce que bah, sans vous, ce média n'existerait pas. Donc euh, voilà, un grand merci à vous tous qui nous suivez, qui nous soutenez, nous encouragez au quotidien, derrière votre écran. Euh, voilà, c'est encore une fois, c'est un vrai plaisir. J'en profite évidemment pour vous partager mes vœux, euh, mes vœux de fin d'année. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Euh, vraiment, je pense qu'on a tous vécu une année 2020 particulière. Il me semblait important aussi de vous partager ce message-là, euh, où que vous soyez derrière votre écran. Et quelles que soient les épreuves que vous avez pu traverser euh, sur, euh, sur cette année difficile, euh, restez fort, gardez le moral. Parce que euh, quoi qu'il arrive, après l'orage vient le soleil et euh, il en a toujours été ainsi depuis euh, la nuit des temps. Gardez les, les bonnes énergies, gardez les ondes positives, euh, soyez forts, soyez courageux, prenez du plaisir euh, dans tout ce que vous faites, vraiment et évidemment, prenez du plaisir autour de notre passion commune qui est, qui est le jeu de figurines. Vraiment, je rencontre des gens incroyables euh, au quotidien grâce à cette passion et grâce à cette chaîne. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais vous partager ça, je voulais vous donner euh, des bonnes énergies, je voulais vous donner des encouragements. Je voulais vous remercier aussi pour, euh, pour le soutien que vous apportez à Creative Wargame. Je voulais remercier tous les amis qui, ont, euh, qui vous ont partagé leurs vœux précédemment. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt en 2021 pour des choses incroyables. On vous prépare vraiment, vraiment plein de belles choses sur Creative Wargame. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien aussi. Euh, on espère que vous allez être là au moment où il faut. Mais en, en tout état de cause, vraiment euh, plein de belles choses vous attendent avec Creative Wargame en 2021. Je vous dis passez une bonne soirée, passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao les amis.